Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, bien aujourd'hui, on va regarder un peu sur quoi va déboucher la crise de l'énergie. Alors, il faut que je vous dise que comme je fais de l'astrologie depuis euh, moultes années, alors je ne sais plus, hein, ça être dans, autour de 30 ans, je crois, enfin bref, et surtout de l'astrologie uranienne depuis plus de 8 ans maintenant, je travaille avec des aspects spécifiques et ces aspects spécifiques m'indiquent qu'à partir de la fin octobre, il y aura des problèmes d'électricité un manque d'électricité et certainement des coupures alors ça je l'avais déjà en fait ressorti dans le tirage euh, que je vais vous mettre en barre d'infos si vous voulez aller regarder donc on va y avoir un problème d'électricité et eh bien on va regarder en général sur quoi va déboucher la crise de l'énergie hein on va regarder un petit peu si ça peut faire vaciller les bases du pouvoir ou pas du tout donc on va regarder alors je crois que je prends le jeu russe aujourd'hui ouais on va regarder un petit peu, si peut-être qu'il y aura des solutions, enfin, que sais-je, hein. on va regarder. Alors, sur quoi va déboucher la crise de l'énergie Alors, quand je passe pardon quand je parle d'électricité, je, je pense aussi, évidemment, à tout ce qui est gaz, hein. d'accord Énergie, c'est de l'énergie, hein. d'ailleurs, je, je m'aperçois que je suis en train de me geler. Attends. Je crois que je vais mettre un peu de chauffage, attendez, je reviens tout de suite. Voilà, ici, on est chauffé au fioul, bon, donc ça va encore et donc ben, on met du, du chauffage euh, quand on en aura besoin, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. On euh, ne va pas non plus euh, se laisser dicter euh, comme des enfants. Euh, coupe le chauffage, mets le chauffage ou telle heure à telle heure. Ils nous font suer. Bon, alors, revenons à nos moutons. Sur quoi va déboucher la crise de l'énergie Je trouve qu'on est assez grand pour savoir gérer notre énergie tout seul. C'est vraiment de l'infantilisme, ça m'énerve. Alors. Sur quoi va déboucher la crise de l'énergie en France? Alors, il y a des questions de justice et les questions d'indépendance ou de méfiance. Ouais, et eh ben là, il y a les questions d'équilibre aussi. Je crois qu'il y a en dessous. Rituel d'équilibre. Donc les habitudes, les habitudes par rapport à l'équilibre. Il y a quand même une chance, d'accord. Ah, il peut y avoir un retour à l'équilibre éventuellement. ça, ce serait bien. Mais il y a aussi la méfiance. Bon, bah, on va regarder. On va essayer de creuser un peu. Alors, sur quoi va déboucher la crise de l'énergie euh, Notamment au niveau du pouvoir. Alors, j'ai pas tout à fait encore fini euh, d'analyser les aspects astrologiques. Hein. C'est surtout pour l'année la, 2023. Donc, avant que vous me posiez la question... Hein. C'est pas facile. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puisqu'on voit à la fois les bons aspects et les, les mauvais aspects. Et il faut, bien sûr, savoir distinguer les deux. Alors, oh ben, ça commence bien, dites hein. Bon, alors, là, on a la question de vampires. Ouais. Bon, ben là, c'est des gens qui euh, n'ont aucun scrupule, n'est-ce pas Qui nous saignent à blanc. Là, c'est une chemin de croix. Là, c'est la stagnation économique. Grand changement et ennui. Ouais. Oh, pardon, dans votre sens. Nuage à l'horizon. Ah, tiens. Alors, je ne sais pas si c'est deux personnes différentes ou si c'est le même, parce que là, il y en a un qui est destructeur. Et là, il y en a un qui a du savoir-faire. Bon. Là, c'est plutôt les histoires euh, de d'altération de conscience. Ah, ça, c'est la grogne, hein. la grogne populaire par rapport aux problèmes économiques. Oui, parce qu'il va y avoir forcément des problèmes économiques du fait de la crise de l'énergie. Enfin, je veux dire, il n'est pas nécessaire d'avoir une maîtrise d'économie pour, pour comprendre. Hein. Si vous avez moins d'énergie, vous avez moins de production. Si vous avez moins de production, bah, vous avez moins de produits à vendre. Donc, moins de revenus, moins de profits. Et donc, il y a des gens qui vont se retrouver au chômage. Et d'où la carte de la grogne. Ah, là, il y a un changement, mais qui risque de provoquer une déception et là, il y a... Alors là, il y a des... C'est la société, ça peut être là la... Euh, non, ou les invitations. Ou les choses un peu de, de la culture. Alors, réfléchissons. Donc, j'avais dit les, les conséquences de la crise de l'énergie. Bon, récession économique avec grogne. Ça, c'est sûr. Ici, chemin de croix. On va regarder ce que c'est. Alors... Je pense que là, on a des choses intéressantes. Alors, reprenons. Ici, stagnation économique, donc problème qui va provoquer la grogne populaire. Ici, alors ça, c'est pas forcément l'alcool, ça peut être aussi les, les restaurants, par exemple. Chemin de croix pour les restaurants, que l'on peut mettre aussi en relation avec ces cartes-là. Euh, où là, il y a pareil, le, la notion de fête, de réunion, de sortie. Donc moi... Euh, à la question les conséquences de la, la crise de l'énergie je, je répondrai qu'il va y avoir de grosses difficultés pour les restaurants et pour tous les lieux où on s'amuse, donc les lieux de culture donc euh, ça peut reprendre encore les restaurants, mais c'est aussi euh, euh, les cinémas, euh, les musées euh, enfin bref, vous savez euh, tous les endroits, voilà, tous les endroits où on peut se réunir, où on peut s'amuser donc, ça veut dire qu'il va falloir s'attendre à des dépôts de bilan. C'est ce que j'ai essayé de vous dire, hein, d'activité, de, de, de, enfin, dépôts de bilan d'entreprise, pardon, dont l'activité est en relation avec les questions d'amusement et de nourriture. Alors, les nourritures, restaurants, mais évidemment aussi les bars, cafés, puisque j'ai l'alcool. Donc là, il va y avoir des gros problèmes. Ici... Alors, on va, on va regarder, parce que là, il peut y avoir plusieurs significations. Et là, c'est changement, mais changement complètement... Euh, pff, voilà, la, la lune, c'est décevant, flou, hein, enfin bref, changement négatif, quelque part. C'est pour moi, moi c'est ce que je vois en astrologie aussi, c'est que notre cher gouvernement ne va pas savoir gérer la situation. Ils vont nous laisser dans, euh, dans ce que vous savez. Voilà, alors on va regarder ici, on va mettre deux cartes. Et donc par rapport à la stagnation économique ou la récession, hein, c'est aussi l'épargne. Hein, où là il va y avoir des. la grogne, mais vraiment la colère, quoi. On va regarder ce que, ce qui sort ici. Alors, oh là là. Le clan. Donc ça, c'est les familles. Et ça, ça peut être les questions de harcèlement, mais pas que. Alors, il faut prendre en fait les quatre cartes ensemble, hein, parce que sinon, c'est compliqué. Ici, bon, bah là, on a les questions de dépendance, hein, c'est clair. Hein. Ici, on a une volonté. Donc, c'est pas forcément une personne. Ici, c'est plutôt, en fait, euh, tout ce qu'on a hérité de nos ancêtres. Et ici, c'est la pression. Bon, ben bah, moi, ce que je vois, c'est qu'on va nous mettre la pression, tout simplement, par rapport à nos habitudes, hein, ce qui nous vient des ancêtres. Euh, bon, voilà. Euh, et nous, nous rendre dépendants par rapport à notre dépendance, dépendance énergétique. Alors, attention, on va vers du contrôle, en d'autres termes. Hein. Donc, fermeture de magasins, de lieux, de culture, etc., d'amusement, ça, c'est clair, c'est clair. Et là, eh ben, on va nous mettre la pression. Ici, c'est du, du harcèlement, mais c'est aussi euh, euh, les pressions morales ou psychologiques. Alors, le clan, encore une fois, c'est la famille, mais c'est aussi ce qui est hérité des ancêtres. Bon, alors attention aux changements qu'ils vont mettre en place. Ici, alors c'est la question de la, la carte de la tentation et le talisman. Ok. Bon, le talisman, c'est facile, hein, c'est la carte de la protection. Par contre, là, l'hélium, normalement, c'est les passions, les tentations. Donc, une grogne qui peut euh, effectivement euh, être... Euh, comment dire qui peut être très enthousiaste, on va dire. Donc, une grogne qui peut s'étendre. Alors, la question de protection. Donc, pour nous protéger. Donc, pour défendre un peu les valeurs économiques ou notre travail, hein, euh, ou notre épargne. Donc, ça veut dire que pour moi, ça, c'est les manifestations, par exemple. Bon. Donc, reprenons. On a la fermeture de ce que vous savez. Il va y avoir des pressions psychologiques. Par rapport à notre dépendance, euh, dépendance. alors là c'est dépendance énergétique, hein. ils vont nous mettre la pression. Donc certainement des instruments de contrôle. Et là, il va y avoir une grogne euh, qui va à mon avis s'étendre et dans l'un but de nous protéger. Ok, on va regarder ce que c'est que le changement qui arrive. Mais pour l'instant, en fait, si vous voulez, se gouverne, voilà, que vous avez compris eh bien, les solutions qu'ils vont trouver, il n'y en aura pas. Ça, on ne s'attendait pas à autre chose. Hein. Par contre, ce qu'ils vont mettre en place, ça va être des outils de contrôle. Ça, j'en suis sûre. Bon pour réduire notre, notre, notre dépendance. Hein. Pour, vous voyez, pour euh, alors, ça c'est la carte de la du but à atteindre, si vous voulez, de la volonté, donc pour volonté de réduire notre dépendance, pour nous, pour nous en pour nous pousser vers un but bien défini dans une direction bien définie donc mes sciences hein, mes sciences mes sciences. alors ici on a un homme alors un homme avec des connaissances on va regarder qui c'est celui-là Qui okay. plutôt quelqu'un d'intelligent pardon dans l'autre sens ah, ben alors alors j'étais en train de vérifier mais ça c'est bien les connaissances hein, les connaissances secrètes alors peut-être des gens qui sont des experts alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire Ces gens qui sont des experts, donc certainement des experts dans le domaine scientifique ou économique. On va regarder encore une fois. Ah oui, transformation éphémère. Donc là, il va y avoir des scientifiques, je pense, hein, qui vont intervenir, qui vont nous révéler certainement des choses. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire Alors, attendez, il y a une femme qui intervient. Là, c'est plutôt le travail et là, c'est la vie sociale. Ah, mais on a d'autres choses qui arrivent là. On a d'autres choses qui arrivent. Il va y avoir des révélations là. Et ça va être plutôt. Alors, j'ai parlé de scientifiques. Ouais, ça peut être des scientifiques, c'est vrai, qui vont nous révéler des choses par rapport à une femme. Ok, et dans quel domaine Bon, ça c'est le domaine professionnel, mais. Qui c'est cette femme Bon, bah je pense que c'est la Ursula. Hein. Alors je vous avais dit hein, dans une. je ne sais plus quelle vidéo par contre, je ne me rappelle plus. Hein. J'avais dit dans deux vidéos différentes qu'elle aurait des ennuis, qu'elle est... qu allait être très critiquée, et qu'à un moment donné, elle devrait quitter son travail. Bah, je pense que c'est elle. Là. Une femme animée par les passions, mais les passions euh, qui ne sont pas forcément bonnes, hein. Vous voyez Ça la passion de l'argent. une hein. passion en, en relation avec la carrière. Bah, elle va se retrouver dans un labyrinthe. Je pense que c'est elle, parce que je ne vois pas sinon. Hein. Et donc là, on a bien effectivement des scientifiques qui vont venir nous révéler des choses cachées. Voilà. Par rapport à elle, parce que je ne vois pas que ça peut être d'autres sinon. Bon, donc y en a, on a autre chose encore qui vient se gréver là-dedans. D'accord. Mais par rapport euh, à la crise énergétique, alors savoir comment est-ce qu'on va s'en sortir sur quoi ça va déboucher hein Parce que pour l'instant, à part le contrôle, je ne vois pas. Alors, ancrage. Ah ben ça, c'est encore les questions d'énergie. Ancrage et surprise. Ouais. D'accord. Et quoi d'autre Ouais, et les ennuis. Oh là là. Ouais, bof, hein. ben bof, c'est clair et net. Hein. Ça va déboucher sur quoi Ben voilà, le, le hors de contrôle. Hein. C'est le fou, il fait n'importe quoi. Il a la couronne dans une main, et puis mais il est plus intéressé par sa bouteille. Donc, c'est c'est du n'importe quoi. Puis en plus, on a les... Vous voyez, ça fait la bouteille. C'est marrant parce que ça fait comme un lasso de feu. Donc encore les questions d'énergie. Qui vont être hors de contrôle. Et Voilà. On ne voit que la pointe de l'iceberg, mais ce qui est en dessous et qui est le plus dangereux, on ne le voit pas. Alors, on a parlé souvent du Titanic, hein eh ben c'est exactement ce qui me vient en tête. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un bateau dessus Enfin, pas dessus, pardon, à côté. Ben oui, on a un bateau qui est à côté. Hein c'est difficile à voir sur la carte. On pourrait y voir un bateau. Donc, enfin, bref, bateau ou pas, euh, on est à bord du Titanic et on connaît le, le destin du Titanic... Et voilà, on tranche. Et puis en plus, il y a les questions d'énergie. Ben, C'est la fin. C'est la fin. Voilà. Euh, L'ancrage, il ben, va falloir s'accrocher en gros. Hein, parce que manque d'énergie. Donc préparez-vous. Je vous l'ai dit depuis déjà un an. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ne m'ont pas prise au sérieux. Mais n'oubliez pas que moi, je fais aussi de l'astrologie, ce qui fait que ça me permet de voir à l'avance. Alors, évidemment, je ne vais pas vous, tout vous dire non plus, parce que sinon, vous allez tous me tomber dessus en disant « mais non, c'est pas possible ». Donc, euh, je vous donnerai les informations par petits bouts. Mais ce que je peux vous dire euh, là, c'est qu'il va y avoir un manque d'énergie. Alors, pas un manque d'énergie de notre part, hein. <rire> euh, je veux dire un vrai manque d'énergie, euh, manque d'électricité, manque euh, de gaz. Bon, alors, on va regarder les conséquences pour euh, nos chers gouvernants. Ah, je vous ai pas expliqué cette carte-là, mais enfin, ça, c'est la faux. Donc, euh, arrêt, coupure. Ah oui, d'ailleurs, coupure. bah Coupure, coupure ça se passe deux mots. Bon, fin d'explication. Alors, euh, bah, les ennemis, ouais, d'accord, sympa. Les dragons, c'est le pouvoir. Le pouvoir dans la maison, bah, c'est l'Elysée. Voilà, les ennemis. Bon Alors, ce qu'ils vont faire, eux, bah ils vont raffermir leur pouvoir. Et c'est ça, c'est quelque chose que je vois aussi en astrologie. C'est le pouvoir inconditionnel du gouvernement qui s'impose. Donc, on ne va pas avoir des solutions de la part de ces gens-là. Ils vont nous mettre davantage sous contrôle et ils vont raffermir leur position d'autorité. Et ça, ce sont eux. Là, j'ai pas besoin de vous expliquer cette carte-là. C'est les serpents. Donc, ce sont nos ennemis. Voilà. Et eux, ils sont bien à l'abri dans leur petit château. Alors, est-ce qu'on va arriver à s'en débarrasser de ces gens-là Parce que je vous entends me dire, ben bah oui, mais ils vont partir quand Ben, bah, ils partiront quand on les fera partir mais s'il n'y a pas de consensus, s'il n'y a pas d'union, et je ne parle pas de quelques dizaines de milliers de personnes là, il faudrait que ce soit une union nationale, mais ça n'en prend pas le chemin. Alors, est-ce que euh, Oui, donc c'est quoi ma question Est-ce qu'on va arriver à s'en débarrasser en gros Est-ce qu'ils vont partir On va regarder. Les rats, l'isolement, oh là, les obstacles... Ben, on voit qu'ils vont être de plus en plus isolés, mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent se mettre à l'abri. Bon, ils ont, ils vont bien avoir des ennuis, ouais. La montagne, c'est les obstacles. Et les rats, alors, est-ce que c'est les rats qui quittent le navire <rire> Les rats, c'est des, des animaux très intelligents, en fait. Hein. Avec des cartes comme ça, je les vois pas partir. Ça veut simplement dire qu'ils vont être, se retrouver de plus en plus isolés et que, oui, ils vont être très critiqués. Mais ça, c'est aussi les, les rats qui volent les réserves ou les provisions. Donc, ils vont continuer à nous voler. Donc, euh, je ne les vois pas partir. Hein. Alors, il peut y en avoir un qui s'en aille. Ouais, ça, on avait dit. Hein. Vous savez de qui je parle, hein. mais pas tout de suite. Mais par contre, euh, ceux qui sont au pouvoir, je ne les vois pas partir, moi. Non, vous voyez, c'est la toile de l'araignée. Hein. Ben oui, ils sont... Comment dire Ils ont des alliés. Hein. Ils, sont, ils sont aussi leur réseau. C'est ça, le, le problème. Et nous, on est dans la toile. Alors, un conseil pour nous. Mais je ne les vois pas partir. Non, désolé. Alors, un conseil pour nous, les poissons... Les, oh, les cochons, bah, c'est, on va se faire avoir. <rire> le conseil pour nous, c'est, on va se faire avoir au niveau de l'argent. On va se faire manger. Ouais, je sais, oh, m'a dit, c'est pas sympa ce que vous dites. Ben oui, je sais bien, mais le cochon, c'est, on se fait avoir. On se fait avoir. On se fait manger. Et c'est bien les sous. Donc, c'est ça le conseil pour nous. bah ben, bof, il hein, n'y en a pas un autre. Alors, il y a quelque chose ici, un phénix, et qui va déboucher sur quoi Sur de la méfiance. Ouais, alors, il va y avoir effectivement un, un, alors une, comment dire pas un renouveau, c'est difficile à dire renouveau, c'est pas vraiment ça, mais quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, mais méfiance, parce que euh, ça veut dire aussi qu'on va devoir se mettre au boulot, à la tâche. Euh, et pour moi, en fait, ce que le jeu était de me dire, c'est que par rapport à la crise de l'énergie, eh bien, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions et qu'on soit plus indépendants et qu'on se mette nous au travail, parce que la solution ne viendra pas de ceux qui nous gouvernent. Eux, tout ce qu'ils vont faire, c'est nous mettre davantage de contrôle. Vous voyez, le genre euh, des quotas euh, pour euh, l'électricité. Euh, vous avez le droit d'utiliser l'électricité de telle heure à telle heure, enfin que sais-je, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée. Euh, pour euh, pour le gaz, bah, pareil. Des quotas, des contrôles. Et donc, du coup, il va falloir que nous, on trouve d'autres solutions. Et ça passera par un travail. C'est un travail sale et salissant. Euh, oui, sale et salissant, c'est pareil. Hein. C'est un travail ingrat. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se mette, nous, à trouver des solutions qui vont passer par des efforts. Bon, il y a quand même une chance pour nous. Heureusement, parce que, bon. Alors là, il y a des choses qui arrivent. Ouais, donc ça, c'est le travail. Ouais. Bon, une autre chance, ça va être de vraiment de, de se mettre au travail. C'est ça, hein. Vous voyez La forge. Donc, c'est nous qui allons trouver des solutions, mais des solutions individuelles pour traverser l'épreuve. Bon, d'accord. Donc, il va falloir qu'on s'organise vraiment entre nous. Alors, par petit par groupe, j'ai envie de dire, par petite communauté Et aussi, de façon individuelle, pour les gens qui sont un peu, bah, comme moi, par exemple, assez quand même isolés. C'est-à-dire que bah, nous, on a déjà un petit peu pensé, hein, voilà pour avoir une petite autonomie, mais toute petite, mais enfin pour nous permettre quand même de continuer à survivre, parce que ce ne, ce ne sont pas ces gens-là qui vont nous aider. On va regarder avec un autre jeu si vous le voulez bien, là je vous ai déjà donné pas mal d'informations, pour l'instant je ne les vois pas partir, j'ai dit pour l'instant, mais ça va quand même les fragiliser. Vous voyez ce que je veux dire hein, On avait vu la tour, ils allaient être isolés. On va regarder avec, euh, avec le Dixit que j'aime bien, qui est bien sorti. Donc, il a envie de parler. On va prendre un autre jeu. Ouais. Alors, les conséquences de la crise énergétique. Ouais, alors, beaucoup d'enfumage, hein, les amis. Beaucoup d'enfumage. Hein, le climat. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Ils vont nous mettre leur passe-machin, là. Enfin, bon, on se comprend. Ça aussi, je l'avais dit dans une autre vidéo. Enfin, bref. C'est pas pour toujours vous dire, ouais, je l'avais dit, je l'avais dit. Mais bon, enfin, bon... Euh, pfff. Euh, C'est assez visible, quoi. On peut s'en douter. Hein. On sait comment il fonctionne. Bon, alors la, la fin, enfin la pas la fin, la, la conséquence, pardon, la conséquence de la crise énergétique. Qu'est-ce qui nous attend Alors France, mais enfin pas que. Voilà les conséquences de la crise énergétique. On va regarder la coupe. Alors petite croissance, toute petite petite, et des gens qui s'en vont. Ouais. Donc faire repartir des petites choses, hein, faire repartir euh, la croissance, en tout cas des choses. Euh, vous avez parlé de. Alors je vous avais parlé de de, de nourriture avec euh, euh, les graines germées et tout. Oui, ça en fait partie tout ça, hein, parce que euh, encore une fois, moins de gaz, moins d'électricité, moins de production. Moins de production, euh, ça touche aussi la nourriture. Donc, on va trouver moins de choses dans les supermarchés, etc. etc. Euh, donc, les prix vont forcément augmenter parce que la demande, elle, elle va rester. Euh, donc, euh, on risque d'avoir du mal au niveau de, de notre alimentation. Donc, euh, voilà, trouver des solutions pour ne pas mourir de faim et pour ne pas avoir des tickets de rationnement. Ah, ben, ils en sont là, hein, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Bon, alors, conséquences... Bon, on n'est pas forcé de faire ce qu'ils veulent. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On est grand. Donc, on peut aussi trouver des solutions. Et puis, je vous avais dit depuis un an, plus d'un an, maintenant, de faire des provisions. Voilà. Donc, euh, je sais que vous l'avez fait. Ah ben oui, on va être bloqué. Bon. Ah, je ne vous ai pas sorti cette carte-là. Alors, attendez. <rire> ben voilà, on va être coincé. Bon. La carte qui parle d'elle-même. Ici, ben ça, c'est quand il pleut. Et alors, le soleil est à l'intérieur. On peut y voir les questions d'électricité, ouais. Trouver des solutions. Alors, c'est amusant, c'est les personnes âgées. On va dire les seniors, hein, parce que personnes âgées, c'est pas très sympa. Bon, les seniors, en tout cas, les gens, on va dire, qui ont une certaine sagesse. Hein, qui vont, vous voyez, trouver des solutions. Ah, attendez, je rapproche la carte. C'est pas qu'il y a toujours un, un, un reflet, c'est énervant. Euh, donc, qui vont trouver des solutions intelligentes. Ouais. Bon, pour l'instant, il me répond bien. Là, on va encore continuer à nous faire peur. Et là, il y a des questions de communication. Ouais. Alors la cabine téléphonique, en fait, elle est, euh, elle est dans la nature. Alors, ça veut dire communication en relation avec la nature. Ouais. Bon, bah, ils vont continuer leur cirque avec le climat, et etc. Hein. Je, je vous dis, hein, c'est ce que je vois aussi en astrologie d'ailleurs. Donc, ça tombe bien. Euh, moi, je ne vois pas de solution arriver, pas de la part de ceux qui sont tout en haut, voilà, au pouvoir, qui, eux, vont continuer leur campagne. Alors, euh, mon tas de cartes, il est là. Bon, alors, euh, on va regarder les conséquences de la crise énergétique. Donc là, je vous fais donc deux jeux. Hein. Une fois le jeu russe et une fois le Dixit. Donc vraiment vraiment les solutions individuelles ou alors entre nous hein c'est vraiment ça hein. bon bah on va être euh... on a besoin cette carte là on va être à l'étroit c'est à dire qu'on va être restreint hein faut hein, savoir aussi un petit peu comprendre la carte on voilà donc euh... on va être comprimé donc ils vont bien nous voilà je peux pas vous faire les bruits <rire> mais bon vous avez compris quoi les deux cartes elles vont bien ensemble hein. Contrainte. Bon, ici, oh là là là là, boah Bof Je n'ai pas envie de vous l'interpréter, celle-là. Je parle de même aussi. Hein. On va se faire manger. OK. Ici, ben oui, pour continuer à prendre soin de soi. Hein, on prend soin de soi, voilà, l'eau du bain qui est chauffée. Je vous dis, solution individuelle, solution intelligente. On peut le faire. On peut le faire. Ici, toujours l'enfumage voyez avec les histoires de climat. Donc c'est sur des nuages qui sont faits artificiellement pour les petits moutons et ça fait de la propa plus ou moins de ici pour les petits moutons. Donc on va nous faire danser, voyez les petits moutons, ils jouent à saute mouton, hop. Donc on va les faire danser au gré de voilà, de ça, les ombres chinoises, donc des choses qui sont fausses. Donc euh, des choses on prend on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. En gros, c'est ça. Ouais, ouais, ils vont bien nous matraquer. Hein. Pareil que le coucou. Sauf que là, ce sera les histoires de climat. Et ici. Oh non, pas ça. Pitié. Si c'est le passe muraille. et ben, ils vont nous remettre le passe. Hein. Ce soir, ce sera un passe énergie. Bon, bah, ben, vous êtes prévenus, hein. D'accord? Vous êtes prévenus. Donc, c'est ça. Mais euh, je ne les vois pas partir, moi. C'est fou quand même. Hein. Les gens, ils vont accepter. Le jour, ils vont accepter. Bah, écoutez, qu'est-ce que je vous dis on va, regarder, on va essayer de voir un peu une ligne pour nos chers gouvernants. Quand est-ce qu'ils vont dégager ces gens-là Mais c'est fou, quoi. Alors, bon, ça c'est les artisans. Ouais, ils vont souffrir les artisans. Bon, il y en a qui vont quand même arriver et continuer à, à s'en sortir, euh, qui vont s'adapter, j'ai envie de dire. Mais vous voyez, c'est les violons, donc c'est aussi la nostalgie, le violon. Vous savez que notre, on a une petite boulangerie qui est boulanger de père en fils, voilà, depuis 70 ans. Et il y a eu un encart dans le journal qui disait que, ben, voilà, ils avaient besoin d'électricité, évidemment, etc., pour pour faire cuire leur pain parce qu'ils font tout de façon artisanale et que comme les prix ils ont augmenté, et eh bien ils allaient être obligés de répercuter ça sur le prix de du pain croissant, etc. Et donc ils demandaient à leur aimable clientèle de d'accepter euh, les nouveaux prix. Euh, voilà, pour continuer à les, à, à les soutenir. C'est ce qui va se passer. Bien, donc le pain va être plus cher, entre, euh, entre autres. Hein. Ici. Alors ça, ça peut être les questions d'énergie aussi, hein encore une fois, parce que c'est la flamme. Et vous voyez quest ce qu'on a autour On a des mauvais, des reptiliens, des monstres, des démons. C'est aussi la flamme du spirituel. Mais là, étant donné que je suis sur les questions d'énergie, pour moi, c'est plutôt des questions énergétiques en danger. Ici, ah ben c'est toujours des belles cartes, vous hein, voyez. C'est vraiment à nous hein, de, de nous prendre en main. Et je suis très, très sérieuse quand je vous dis ça. Pour vraiment trouver des solutions intelligentes, continuer à prendre soin de nous et à faire d'un mal un bien, en gros. Hein, voilà, des choses un peu nouvelles, mais qui sont belles. Ici, bah malgré le renfumage, il euh, y a quand même des, des choses qui vont être découvertes. Hein, mais vous voyez qu'il y a les dénuments. Il hein. y a des gens qui vont quand même ouvrir un petit peu les yeux, qui vont comprendre. Ça, c'est éventuellement le l'intelligence ou la, la connaissance Mais en plus on a des belles cartes, euh, des, belles cartes. Pardon, des, des belles étoiles ici dans le ciel donc il y a des gens qui vont prendre conscience qu'ils se sont fait manipuler alors quand même une bonne nouvelle pour vous chers amis c'est qu'il y a une question de protection là, par rapport à ce passe muraille. donc ça on va aller explorer donc ça peut vouloir dire que ça n'aurait qu'un temps un peu comme euh, le fameux passe-l'autre hein, qu'on a eu Enfin, que moi, j'ai pas eu, parce que je m'en fichais complètement. Mais que certaines personnes ont eu. Vous savez bien ce qu'il en est par rapport à mes positions. Ah, je suis en train de te faire tomber. Voilà. Alors, oui. Euh, donc, qu'est-ce que je vais faire Alors, je vais regarder une carte. Alors, attendez. Je vais mettre une carte là. Parce que ça, c'est le passe, hein, Donc, ça, c'est important. Euh, et quoi d'autre Ah oui, là. Parce que ça, c'est pour nous. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a Ah, mais il y en a qui vont... Ah, ben, bah, quand même Il y en a qui vont passer en jugement, là. Oh, ce serait bien Alors, est-ce que c'est Donald Qu'est-ce que vous en pensez Qui prend son envol Vous savez qu'il est dans la mouise, en hein, ce moment, mais alors... Bon, ça, je, je l'avais sorti aussi. J'avais sorti la carte de l'incendie, vous savez, où j'avais dit... Oh là là, il y, y a une cabale contre lui. Euh, il va vraiment... Euh, <rire> il va vraiment avoir du mal il y a toujours les de terme en hein, novembre. Ils ont la trouille euh, là-bas. Hein. Ils ont la trouille que euh, les rouges gagnent. On va faire attention à ce qu'on dit. Faites bien attention à vos commentaires, en fait. Hein, Parce que Lana, elle a vu sa chaîne striker. Il y a une autre personne qui s'appelle Taycan, euh, qui fait de la voyance aussi. Pareil, sa chaîne, elle a été strikée. D'ailleurs, je me suis abonnée à sa chaîne par Solidarité. Hein. Il faut se soutenir entre nous. Enfin, il a fait une nouvelle chaîne, donc voilà. Euh, oui, donc faites bien attention à vos commentaires. Alors, est-ce que c'est Donald qui pourrait revenir. Parce que c'est un canard quand même. Hein. Ben, je sais pas. Ça peut. On regardera. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a Alors, ici, on a plusieurs choses. En fait, on a toujours continué à se, à se réjouir. Voilà. À s'amuser. Vous voyez Ça, c'est les célébrations. Des petits gâteaux Des portraits de famille. Alors, en fait, c'est les fantômes qui s'amusent. Mais ce pas grave. Hein. Euh, donc, continuer à se réunir entre nous. À prendre plaisir à la vie, à continuer à manger. Mais attention, en plus il y a des questions de nourriture, parce que il euh, y a bien un danger et nécessité de s'entraider. Je répète, nécessité de s'entraider. Vous voyez? Sinon, on ne s'en sortira pas. Alors, je sais bien que. Il y a beaucoup d'égoïsme dans notre société, que c'est chacun pour soi. On l'a vu avec la pénurie d'essence, où il y en a qui ont fait des provisions, enfin bref, euh, des géricanes et tout. Je, je sais, je sais, je sais, mais je parle d'une certaine catégorie de population qui, elle, est intelligente et qui a du cœur. Et cette catégorie de population dont vous faites partie, sinon vous seriez pas train de m'écouter blablater, eh bien, c'est elle qui va comprendre comment agir et qui va aller, justement, aider autrui, et vice-versa. Donc, vous voyez qu'on a un espoir. En fait, il faut sortir du système. Hein. So, voilà. C'est ce que fait le capitaine. Hein. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur euh, le franc libre. C'était tout au début. Euh, J'avoue que j'étais très sceptique. Et le tirage, il y avait le soleil, si je me souviens bien. J'avais dit, tiens, bah si, il va le faire. Il va le faire et ça va marcher. Bah, écoutez, son truc, il fonctionne très bien. Hein. Il est pratiquement... Euh, Presque à un million, il me semble, hein, de personnes qui, euh, qui ont rejoint ces, ces CSP. Hein, et ça va se développer. Donc, je suis très contente pour lui. C'est un monsieur qui, à mon sens, je, ça n'engage que moi, ce que je dis, bien sûr, hein, mais qui, à mon sens, fait ce qu'il faut. Bon, alors, on va aller regarder euh, par là. alors Est-ce que c'est Donald qui va revenir Ou est-ce que c'est Donald qui a des ennuis Ben non, parce que j'ai la licorne. Hein, attendez, on va regarder ce que c'est, ça. Alors, il y a des choses qui, euh, qui bougent, qui s'accélèrent. Attends, je m'appelle ça, vous ne voyez pas les cartes. Ah bah alors, ça va pas aller ça. Voilà, on va repartir par là. Attendez, je vous demande deux petites secondes. Voilà. Bon, je vais un peu pour, de, pour que vous voyez plus, plus du côté droit. Parce que c'est par là que je pourrais explorer. Donc là, il y a des choses qui, qui bougent, on va dire. Parce qu'il y a la notion de mouvement. Ben, on va regarder un peu. Alors, qui va être jugé, peut-être hein On va regarder. Qui c'est qui va être jugé Alors, là, il y a des notions d'espace. De, bon, ok. Ne me demandez pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi ce que les extraterrestres viennent faire là. Il y a des notions de mouvement. On a trois cartes de mouvement. Ok. Moi, je veux savoir qui est-ce qui va passer en jugement, là des questions de protection. Quelqu'un puissant, quelqu'un puissant. C'est pas négatif cette carte là. Hein Est-ce que Donald pourrait retrouver une certaine partie du pouvoir Bon là, je sais pas qu'est-ce qui va passer en jugement. Ah, s'il si, y a des trucs chimiques. Ben, ça peut être les histoires de Coco, là. Vous savez le pic pic, hein. C'est peut-être eux qui vont passer en jugement. C'est pas impossible. Hein. Ce n'est pas impossible parce que c'est en train de remonter. Je ferai un tirage à ce sujet, d'ailleurs. Et du coup, ça peut avoir une influence. Hein, parce que vraiment, là, ils ont beau essayer d'étouffer, d'étouffer, d'étouffer euh, la vérité, la vérité elle est en train de remonter à vitesse grand V. Ouais. Et donc, euh, bien écoutez, on va regarder du côté des voilà des mi-mandats, hein, vous avez compris. Et on va regarder un peu Donald de là. Donald, bon, vous savez qui c'est, hein, le canard. Hein. Bon, je, je vous dis plus maintenant, vous êtes habitué Alors. Bah si, hein. Ah, vous savez, il peut avoir source malgré tous les ennuis. En tout cas, il est très attendu, lui. Ouais, ouais, bon. Là, on est d'accord que, évidemment, euh, évidemment, on ne nous dit pas la vérité. C'est clair. Il y a beaucoup d'aveuglement, mais il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui se battent, malgré les trolls, malgré les trolls, bon, et on va rester optimiste, moi je trouve que les histoires de, j'étais pas partie là-dessus, mais enfin bon, les histoires de l'ouest, là, avec le canard, c'est pas perdu, hein. c'est pas perdu, non, malgré euh, toute la campagne de désinformation, on le voit bien ici, hein. et de sur sursens, non j'avais dit qu'elle allait s'accentuer, hein. Vous voyez? On a, ça n'a pas loupé. Hein. Nana, paf, strikez. Técan, paf, trakez. Euh, ça n'a pas loupé. Et ça continue. Bon. Et puis, euh, bon, il y a d'autres affaires encore. Alors. Ouais, on, on va rester optimiste du côté de l'Ouest. Bon, alors du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire, moi euh, Du coup, du coup. Oui, alors. Ben pour nous, euh, bon, vous avez compris, il va falloir qu'on s'adapte. Hein. Mais pour les, les gens qui sont au pouvoir, ouais. Alors, est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour tiens, leur quartier par là C'est pas possible qu'ils nous mettent sous pression. Ah, non mais je vous dis, hein. Oh là là. Puis il y a les enfants qui ressortent. Alors attendez, ici on nous met sous cloche. Ouais, bon, bah ça, c'est clair. C'est sorti avec le pass, hein. Vous savez le passe muraille. Hein. On nous met sous cloche pour des raisons de climat. Ici, qu'est-ce qu'on a au niveau des enfants Qu'est-ce que c'est que ça Disputes ou désaccords. Ouais, ok. Bon là, c'est des choses très très mauvaises par rapport aux enfants. Mais il va y avoir justement des grosses tensions à ce niveau-là. Bon, ça vient de sortir, ok, je vous le dis là. Mais pour euh, le gouverneur machin, là, ah, ils, vont, ils vont encore continuer à donner des aides. Hein. C'est ça qu'ils vont faire. En fait, ils, feraient, ils feront tout pour euh, apaiser la population. Et ça va passer par les aides et le contrôle. Mais combien, est-ce qu'ils vont finir par partir un jour On va poser la question franco. Le hein. ben, problème, vous avez et c'est ce qui m'ennuie, la carte vient de me le dire, c'est que les gens ils sont hypnotisés. Alors, je ne parle pas de vous, encore une fois. Je parle de la majorité. Voilà. Donc, euh, tant que les gens seront hypnotisés, il n'y aura pas de réaction pour les faire partir, les mauvais. Bon, alors, euh, quel va être l'avenir de, de nos mauvais qui sont aux au commandes Alors, il y a des traîtrises. Ok. Ah, il y a quand même quelque chose qui peut leur arriver. Attendez, on va regarder. C'est-à-dire... Je parle de leur avenir. Hein. Ouais. Je, je continue. Après, je vous dis. L'avenir de nos mauvais... Bon, ça, c'est nous. Hein. Mais l'avenir à eux, je vois pas pour l'instant. Il y a quand même une très qui va être faite. Et vous savez ce que je pense, moi Je pense que on peut... Hum... Attendez, il y a un serpent de mer, là. En fait, ce qui me vient, c'est que euh, ils vont perdre le pouvoir d'une certaine façon. Ils vont pas savoir gérer, gérer la crise énergétique malgré les, les, les contrôles, etc. Et que quelque part ça va se retourner contre eux parce que au niveau de l'Europe et c'est ça que je, je pense, il va y avoir une scission. Il va y avoir des gens, enfin des pays pardon, pas des gens. Il va y avoir des pays qui vont refuser de suivre la politique européenne ici. Et du coup, ça va affaiblir l'Europe et ça va affaiblir aussi ceux qui nous gouvernent, moi je pense. Alors là, c'est quoi Regardez, qu'est-ce que c'est voilà, C'est vraiment là. La... En fait, ils, ils veulent aussi mettre la mamie sur les, les enfants, les ados, les enfants. Hein. Attention, protégeons les enfants, les ados. Parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de, de choses, euh, euh, comment dire, avec les réseaux, vous savez par le biais des, des, des smartphones et tout, enfin, c'est les, les techniques, ça. Attention, il y a des choses par rapport aux enfants. Bon, ok. Mais... Ah, ces fameux dirigeants, mais... Qu'est-ce qui va leur arriver Ouais, voyez, là c'est l'Europe, éventuellement. Ah oh là là, ok. Ouais. On va avoir du mal à s'en dépatouiller, je peux vous dire. On va avoir beaucoup de mal à s'en dépatouiller. Hein. Bof, bof, bof, bof. J'ai un peu peur. Alors, je ne sais pas si je vais vous le dire, par contre. Je ne sais pas si je vais vous le dire. Là, là je suis en train de, de sortir. J'ai compris mes cartes. J'ai compris le message. Je sais ce qui va arriver, mais pas sûr que je ne suis pas sûre que je vais vous le dire. Non, je, là, je n'ai pas trop envie. aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, hein, qu'est-ce que je fais Je vous le dis ou pas Je suis un peu embêtée, là. Parce que, regardez, vous pouvez comprendre en tout seul. Vous avez une carte, ici, avec des tours qui rappellent des minarets. Voilà. Vous avez l'inversion des valeurs, ici. Vous avez les questions énergétiques, ici. Vous avez le fait qu'on soit malade. Et vous avez ici la malhonnêteté. Et ici, vous avez un serpent qui prend le pouvoir. Je dirais que la carte la plus importante, c'est celle-ci. Il y a des gens qui risquent de prendre le contrôle de notre pays. Et des gens malhonnêtes, d'une part, qui risquent de prendre le contrôle de notre industrie, ici. D'où renversement des valeurs. Et d'où le fait que... Alors, il y a une question de maladie ici. On peut y voir éventuellement le fait que la France soit malade, c'est vrai. Ouais, ben bof. Écoutez, les amis, je vais, je vais finir la vidéo là-dessus. Mais euh, le futur est assez sombre, je dois dire. Je vois pas la façon dont on peut se débarrasser de qui vous savez. C'est-à-dire que lui, euh, quelqu'un l'a promis, il peut partir. Oui, bon. Mais c'est pas ça qui risque de faire changer les choses. Parce que j'ai envie de dire, ça risque d'être trop tard. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'entre-temps, notre pays va tellement se casser la figure qu'on risque de passer sous domination étrangère. Et moi, c'est ce que je vois là. Non, vous savez ce que je voyez ce que je veux dire On rachète un pays. Voilà. Et voilà. Alors, donc je vous engage vraiment beaucoup, beaucoup à cultiver l'autonomie, parce que euh, ouais, pour l'instant je n'ai pas de solution. Ouais. Pourtant, j'ai posé la question. Je ne les vois pas partir. Donc euh, bon, on va finir cette vidéo là-dessus. Je referai des vidéos pour voir si la situation peut changer, mais en l'état des choses, là, le serpent qui prend le pouvoir. Vous voyez, en plus, il y a la coupe de fruits à côté. Donc, euh, prenez soin de vous, j'ai envie de dire. Faites des provisions, des réserves, etc. etc. Faites tout ce, qui, tout ce qui est possible, tout ce qui est en votre pouvoir euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour être autonome, parce que euh, ce n'est pas gagné pour l'instant. Bon, mais je vous ferai d'autres vidéos. Bon, bah, je vais vous laisser. Et je vous fais euh, voilà, plein d'accolades, <rire> je ne sais pas comment dire. <rire> plein de bises aussi, pourquoi pas hein. Et puis de toute façon on soutient entre nous hein. Je referai des vidéos J'attends toujours d'être en super forme Sinon je suis fatiguée et ça sort pas bien hein. Voilà c'est tout Mais donc là euh, moi je pense que mes cartes sont assez parlantes Il va falloir continuer à prier hein. Parce que là Il me dit aussi que la clé la clé, Elle réside elle, Pardon, elle réside aussi dans la foi Attendez avant de finir Je vais demander ce qu'il veut dire par là il ah, y a une surprise, là. Il y a une surprise. Ça, c'est le garchi ouais, je vous dis, hein, c'est... On est mal barré, on est mal barré. Bon, alors, tu veux bien nous dire... Oui, je sais pourquoi il ne veut pas me répondre, parce qu'il me dit que c'est une surprise. Alors, forcément, si je vais chercher ce que c'est que la surprise, ce sera pas une surprise. Bon, il y a une surprise ici, de l'autre côté, tout en haut, avec les ailes. Mais sachez que ceux qui sont au pouvoir... Ils servent, c'est cela, hein, ils servent ça. C'est pour ça qu'on est tellement mal barré, hein, Et que nous, pour les combattre, on a l'autre côté qui est angélique. Mais il y a une surprise, mais il ne voudra pas me dire. Il ne va pas me le dire. Non, il ne va pas me le dire. Je repose la question quand même. Non, non et non. Non, il ne me dira pas. Il me dit simplement qu'à un moment donné, ça s'arrêtera. Bon, j'en sais pas plus. Eh ben on va laisser, euh, on va rester sur cette belle surprise hein, qui est en préparation. Vous savez, c'est le chat euh, euh, chinois là, qui euh, qui est synonyme de bonheur et de chance. Hein. Donc ne désespérez pas, hein, on n'est pas non plus complètement abandonné. Simplement, moi je dirais il y a des questions de foi ici qui sont très importantes. Je vais vous laisser là-dessus cette fois. Bon, ben, je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.